Faites la chose avant de parler. Vous parlez avant de faire la chose et quand vous faites la chose, ce n'est plus la même chose. Bienvenue sur Bibel Media. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de DevLottery 2024. Si vous êtes euh, sélectionné 2023, je pense que le processus a déjà commencé et nous allons essayer donc de vous décrire étape par étape comment vous allez donc faire pour faire partie donc de ces Américains en 2023. Et pour ceux qui sont de 2014, ceux qui se préparent déjà pour jouer, je vous dis bonne nouvelle, bonne chance. Parce que nous avons eu l'idée de la date d'accord, du commencement et la date de fin. Ça va vous permettre tout simplement de vous préparer en conséquence. Alors l'année dernière, comme vous le savez, que tout a été fait avec le passeport. Cette année, passeport ou les cartes d'identité nationale, on ne les sait pas encore. Mais toujours est-il que c'est mieux de se préparer avant cette date, le 5 octobre jusqu'au 8 novembre c'est la date qui est connue qui sera officialisée d'ici là donc si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne c'est le moment plus que jamais vous vous abonnez vous activez la cloche de notification vous nous lâchez une grosse pouce bleu ça nous fait également plaisir ça nous encourage et vous partagez donc cette vidéo à tous ceux qui sont autour de vous qui n'ont pas cette information Thierry comme m'appelle nous allons partager les meilleurs moments de développerie sur notre chaîne